février 18 février très février <coughs> ce soir quelqu'un m'a dit que j'étais peut-être un extraterrestre alors effectivement euh, l'espace-temps des extraterrestres ne sont pas les nôtres et euh, <coughs> eux ils viennent de, de 4 milliards d'années lumière ou 4 millions d'années-lumière, c'est pas grave. Euh, pour eux, ça c'est un message pour lui et pour Christophe, euh, pour eux, un, un, un engin qui viendrait euh, chez nous, pour lui ça prend une minute, pour nous ça prend un an. Donc on n'arrive pas à se rencontrer. C'est pour ça, c'est pour cette raison que j'ai pris cet <coughs> appareil ça marche pas voilà un appareil extraterrestre avec des ondes qu'on a fait avec euh, Sébastien Dommes là on m'entend encore oui aïe ah, aïe ah, on va le casque de vais mettre le ah. Je suis Je suis un petit Je suis il n'y a rien que a The time mains between my